Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui un petit tuto suite à la demande d'un abonné depuis le site internet. Euh, comment créer en fait un installeur pour un jeu Alors euh, tout simplement ici avec un logiciel très basique qui est gratuit enfin qui est basique qui n'est pas très basique qui est euh, si vous poussez un petit peu vous allez voir que vous pouvez même scripter avec et faire des choses euh, bien plus complexes mais là on va vraiment euh, faire ça de manière simple donc c'est InnoSetup, Setup vous le retrouvez ici sur euh, www.jrsoftware.org et vous allez dans Download et vous avez ici la dernière version euh, enfin vous avez le, le, le Setup Self-Installing Package vous avez ici euh, la possibilité de le télécharger une fois téléchargé vous l'installez euh, et euh, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un setup pour votre jeu alors ici j'ai fait une scène toute simple c'est pas un jeu mais euh, j'ai simplement fait une scène avec mon jeu et euh, au niveau du build setting donc je l'ai laissé sous Windows d'ailleurs je vais ajouter ma scène et au niveau des player settings, j'ai simplement ici modifié la compagnie mon jeu et j'ai ajouté un icône pour que ce soit un peu plus sympa. Mais j'ai rien fait d'autre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai compilé ce jeu. Ce jeu ici, il est compilé dans le dossier mon jeu. Comme vous pouvez le voir ici vous avez mon exécutable et ici le dossier qui va avec avec unity vous pouvez voir qu'à chaque fois on a un dossier qui est dans le même dans le logé au même endroit en fait dans l'arborescence euh, que le l'exécutable le, et ce dossier en fait a un underscore data avec un d majuscule et à l'intérieur on retrouve pas mal d'autres choses donc ce qu'il faut c'est en fait installer ça et ça alors on va utiliser Inno setup tout simplement pour euh, créer euh, ben, un package d'installation donc ici Ici, si vous lancez InnoSetup setup et on va faire euh, bah, create a new script field using script wizard avec l'assistant. Évidemment, on peut faire ça avec des scripts bien plus compliqués. Donc on vous dit ici, voilà, create a new empty fit script. Moi, je vais faire next, on va pas s'embêter. L'application name, je vais l'appeler ici mon jeu. La version, on va mettre, on s'en fout, on va mettre 1.1, euh, votre compagnie. Donc ici, je vais mettre UPLN et ici, votre site web, UPLN.fr. Je fais suivant on me demande dans quel dossier il doit atterrir donc je vais laisser dans le programme fil par défaut je peux customiser aussi si je le veux mais je vais le laisser dans le programme film l'application folder name comment elle va s'appeler ben, mon jeu c'est très bien ici on va autoriser l'utilisateur ou pas à changer le dossier donc moi je vais le décocher je veux pas Et là c'est au cas où l'application n'a pas besoin de dossier on va faire next Ici, on me demande l'exécutable. Donc, c'est assez simple. Je vais aller chercher mon exécutable donc qui se trouve sur mon bureau, le dossier Mon jeu. Et dedans, ici, j'ai mon exécutable. Ensuite, on va. Alors, Allow User to Start the Application After Setup as Fit. Donc, soit on va avoir une petite case à cocher pour euh, en fait, autoriser l'utilisateur à lancer le jeu directement. On va, on va le laisser comme ça. Et ici on va devoir ajouter euh, le dossier correspondant Donc le dossier toujours pareil Il se trouve ici dans le dossier mon jeu Et le dossier ici c'est mon jeu data Par contre, alors on me demande ici si les, les sous-dossiers doivent être inclus Évidemment que oui Mais on va devoir modifier quelque chose Parce que si vous laissez comme ça Ce dossier en fait le contenu du dossier va être dans euh, le dossier mon jeu à côté de l'exécutable Et donc ça va planter Donc on va faire un double clic et là, cette fenêtre va s'ouvrir. Et euh, en fait, on va pouvoir choisir un destination, un, un, un, le, le dossier de destination en fait. Donc ce qu'on va faire, on va prendre cette partie-là ici et on va recopier en fait mon jeu.data pour respecter scrupuleusement ce qu'a besoin Unity euh, pour fonctionner et dans l'application directory. Donc jusque-là, rien de bien compliqué, je fais next. Donc ici, on peut créer un un shortcut c'est à dire un raccourci pardon de l'exécutable dans le start menu programme ici euh, on peut laisser l'utilisateur on peut lui laisser le choix de créer un, un encore une fois un raccourci bon bref vous comprenez ici c'est au cas où vous avez des fichiers de licence à mettre dans l'installeur donc vous allez pouvoir aller chercher ici des fichiers de type texte ou rtf j'en ai pas mais évidemment donc la licence l'information euh, le fichier d'information qui va être montré avant euh, l'installation et ensuite après. Bon, moi j'en mets pas. Ici le langage. Alors moi je vais prendre French hein, évidemment. Et ici euh, on me demande le dossier où va euh, sortir en fait mon setup. Donc ici bah, je vais utiliser euh, le dossier que j'ai mis sur le bureau et je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'était setup mon jeu voilà et ici euh, le nom du dossier donc euh, on vous dit euh, de alors on va laisser setup pour l'exemple mais euh, vous pouvez mettre mon jeu setup setup mon jeu ce que vous voulez vous pouvez aussi lui mettre un icône personnalisé ici et même lui mettre un password mais dans mon cas ça n'a aucun intérêt je vais faire next et ici, euh, on va laisser en fait euh, pour la compilation, donc c'est euh, dies define, compiler, directive, bon, vous pouvez lire, mais on va laisser ça par défaut. On va faire next et finish. Et là, on peut voir qu'on a tout un script qui s'est fait par défaut. Donc comme je vous disais, Inno Setup est assez puissant parce que si vous regardez, vous pouvez scripter votre installation et faire pas mal de choses. Euh, et on me demande si euh, je veux compiler ce script, ce new script. Et je vais faire oui euh, au cas où je fais non je peux très bien ici faire un build compile. compile, Et donc je reviens au même endroit. Euh, donc, would you have the script before compilation. Donc je ne vais pas l'enregistrer dans mon cas. Et on peut voir que ça compile ici. J'ai des lignes. Et je vais même avoir un avertissement, il me semble, à cause du nom du fichier setup. Voilà. Euh, même pas. Bon, tout à l'heure j'en ai eu un, c'est pas grave. Donc maintenant, on va quitter euh, Inno Setup je pas enregistré ce script parce que vous me doutez bien que c'est quelque chose d'assez basique et je vais aller dans ce dossier maintenant setup mon jeu et je vais avoir ici mon fichier setup qui pèse comme on peut le voir 8 mégas je vais l'exécuter donc là je vais ramener les fenêtres, j'ai deux écrans donc on peut voir maintenant l'installation donc je vais créer un icône sur le bureau et ici je n'avais pas laissé le choix à l'utilisateur de changer donc je suis directement parti là, J'ai pas mis de, de fichier texte d'information ni rien donc automatiquement euh, bah, c'est tout simple ça enregistre voilà, et là je peux exécuter mon jeu, donc je vais faire exécuter mon jeu, et on peut voir que mon jeu se lance bien ici. Donc je vais le passer à une résolution un peu plus petite, de toute façon ça n'a pas grande importance, et on peut voir que mon jeu fonctionne très bien. J'ai d'ailleurs aussi l'icône qui est partie de l'autre côté, ici, vers mon jeu, sans aucun souci si je le lance, je récupère cette fenêtre donc on peut voir avec Inno Setup comment c'est assez simple d'utiliser ça on va pouvoir d'ailleurs ensuite bah, aller dans le, le, le, les fichiers de programme, par exemple là si je vais taper ici mon jeu, on va voir que l'application de bureau mon jeu est bien là et je peux la lancer et je peux aussi aller dans les programmes installés évidemment c'est un installeur classique donc vous voyez j'avais fait plusieurs essais donc j'ai encore ici euh, mon jeu version 1.5 mon jeu version 1.1 et je vais pouvoir désinstaller tout ça sans aucun problème Voilà. alors j'ai pas le temps de vous ramener la petite fenêtre mais euh, alors, je vais essayer hop ici comme on peut voir ça désinstalle et ensuite ça me met mon jeu a été correctement désinstallé de cet ordinateur et là on peut voir que je n'ai plus euh, mon jeu, en fait j'ai plus l'icône et euh, il est plus sur euh, ma machine, donc voilà, un petit tuto ultra rapide, mais qui peut être utile, je pense euh, on se demandait, euh, on m'a posé la question, savoir si on savait comment on pouvait faire pour distribuer son jeu euh, avec un setup, voilà, une solution simple et gratuite avec Inno Setup. encore une fois Inno Setup est bien plus complexe que ça si vous scriptez dedans, vous allez voir, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, mais là avec le, le wizard, l'assistant, vous savez vous pouvez déjà faire un installeur tout à fait euh, correct, sans, euh, en cas en quelques secondes en fait comme vous pouvez le voir voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous être utile, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, surtout mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, un like un commentaire et je vous dis à bientôt bye bye